Salut les makers et bienvenue dans ce troisième tuto Fusion 360 pour vous présenter comment faire un petit badge comme ça donc comment reproduire un logo sur un badge par exemple ou sur n'importe quel objet donc on va, on va faire ça ensemble c'est une association que n'importe qui peut, peut rejoindre en tout cas n'importe qui qui possède une imprimante 3D et le but justement c'est de réaliser des prothèses en 3D pour les personnes qui ont, qui ont besoin donc là c'est surtout axé sur les prothèses de main donc voilà je vous mets un petit lien dans la description à propos de ça. Ok, donc là on va se retrouver directement sur le PC pour réaliser ce petit badge que voici. C'est parti Ok, donc nous voilà sur le PC. Pour réaliser ce médaillon Enable, on veut d'abord créer la base du médaillon. Pour ce faire, on va créer un sketch sur un des trois plans principaux. On va ensuite créer un premier cercle intérieur de diamètre 50 mm puis un second cercle extérieur d'un diamètre de 54 mm. Maintenant, on va extruder les deux parties. Le cercle intérieur sera extrudé à 2 mm d'épaisseur et le cercle extérieur sera extrudé à 4 mm. Pour réafficher le sketch après la première extrusion, il suffira d'afficher à nouveau le sketch en cliquant sur l'ampoule à côté de sketch 1 dans l'arborescence du projet. Notre base de médaillon est créée. Les objets de type médaillon sont parmi les plus simples à créer et sont également rapides à imprimer. Maintenant, on souhaite ajouter notre logo sur ce médaillon. Pour ce faire, on va rajouter ce qu'on appelle un canevas. Le canevas permet d'importer une image et de l'appliquer sur une surface. Pour effectuer cela, je me rends dans le menu Insert, puis je clique sur Attached Canvas. Ici, la face est déjà sélectionnée. Il ne reste plus qu'à ajouter notre image que l'on aura préalablement enregistrée sur notre PC. Ce que je souhaite ici, c'est de garder le logo Enable au centre du médaillon. Je ne veux garder que l'essentiel du logo. Je dois donc agrandir le canevas. Cette opération est rendue possible grâce au contrôle disponible sur le canevas. Voilà, le cercle du logo « Enable » colle avec le contour du médaillon. Notre logo est maintenant appliqué à la face. Ce qu'on va faire maintenant, c'est reproduire le logo en dessinant par-dessus. En effet, on va reproduire les contours du logo, notamment grâce à l'outil « Line » ou « ligne » en français. Pour ce faire, on va créer un nouveau sketch directement sur la face intérieure de notre médaillon. Comme dit plus tôt, j'utilise l'outil « Line ». On va partir du bord du médaillon et suivre le contour des mains. Pour les plus pointueux, il est aussi possible de rechercher la précision en dessinant les arrondis avec des arcs de cercle. Cependant, nous n'avons pas besoin d'une très grande précision. Rappelons que notre buse d'imprimante 3D possède un orifice de moins d'un millimètre de diamètre. Quand vous tracez une ligne en mode sketch, si celle-ci ne trouve pas de point d'attache, Fusion 360 vous demandera si vous voulez continuer de tracer ou si vous voulez vous arrêter là. Cela vous permet de tracer des polygones comme bon vous semble. Je vais faire le contour, passage en mode rapide. Maintenant, nous avons notre première forme complète. Il s'agit de la partie basse du logo. L'objectif est d'accomplir la même chose sur la partie haute du logo. C'est parti J'ai maintenant séparé mon badge en trois parties distinctes. L'objectif maintenant c'est de réaliser les contours intérieurs aux mains. Je dois faire le cœur formé par les deux mains et central sur le logo et les espacements entre les fils de la prothèse Enable et la prothèse elle-même. C'est parti On en a enfin terminé avec ce sketch. Nous allons pouvoir passer à l'extrusion de la forme. Donc là, comme d'habitude, je sélectionne la forme à extruder. Je clique sur le bouton Extrude et je sélectionne une épaisseur d'extrusion. Ici, ce sera 2 mm. Notre logo commence enfin à ressembler à quelque chose. L'étape suivante consiste à réaliser l'extrusion du texte Enable. Pour ce faire, deux choix s'offrent à moi. Soit refaire les contours du texte à la main, comme ce que j'ai fait avec le contour des mains précédemment. Soit créer un texte et trouver la bonne police d'écriture, ou une police se rapprochant du logo. Attention, il m'est déjà arrivé qu'une police ne soit pas compatible avec l'extrusion. Je vais créer un texte, cela me permettra de vous présenter rapidement cette fonctionnalité. Comme d'habitude, on crée un sketch sur la face où l'on veut appliquer notre texte. Ensuite, dans les outils sketch, on utilise l'outil texte. On place ensuite le point d'ancrage de notre texte, et là c'est exactement comme sur les outils bureautiques du style Microsoft Word ou LibreOffice, on n'a plus qu'à jouer sur la police d'écriture et sur la taille de la calligraphie pour adapter notre texte au logo. Je vous avoue que j'ai un peu galéré pour trouver une police se rapprochant de la police utilisée. Mais j'ai finalement réussi à trouver une police qui correspondait quasiment au modèle. Ce qui attire mon attention ici, c'est la finesse de la police d'écriture. Ici on peut voir que les barres verticales du N, la barre oblique du A et les barres horizontales des autres lettres sont très fines. Je doute que le slicer les prenne en compte du fait que ma buse d'imprimante possède un diamètre d'orifice de 0,4 mm. Pour en avoir le cœur net, je décide d'extruder mon texte à 2 mm et de vérifier cela directement dans le slicer Cura. Nous revoilà sur Cura. On va directement passer en vue par couche pour voir concrètement ce qu'il se passe. Comme on peut le voir ici, les endroits les plus fins de la police d'écriture ne seront pas imprimés. On remarque également que la silhouette des fils de la prothèse est trop fine pour être imprimée. Je dois donc trouver un moyen pour élargir le modèle. Je vais d'abord m'attaquer à la police d'écriture Enable. On va la modifier pour avoir un modèle imprimable en 3D. Après quelques recherches, j'ai trouvé une police d'écriture qui semble correspondre. Je l'extruque directement à 2 mm. A vue d'œil, je sais que les lettres ont une épaisseur supérieure à 0,4 mm. Pour en être sûr, vous pouvez toujours utiliser l'outil de mesure de Fusion 360. Pour ce qui est des fils de la prothèse, je vais élargir la partie haute du modèle grâce à l'outil Offset trouvable dans les outils Sketch. Mon offset aura une valeur supérieure à 0,4 mm pour être sûr que le modèle sera bien imprimé. Ici, je spécifie 0,7. En plus de l'épaisseur du fil actuel à environ 0,2 mm, on sera à 0,9 mm pour les fils, soit deux épaisseurs de couche. Je ferme les bords du dessin pour ne pas agrandir l'arc du cercle supérieur du médaillon. Pour cela, j'utilise l'outil Line pour fermer la forme. Ensuite, je rajoute les contraintes à ces lignes nouvellement créées. Une première contrainte collinaire sur le côté gauche et une contrainte de parallélisme sur le côté droit. Ensuite, vous connaissez la chanson, on extruse ça à 2mm. Comme dit plus tôt, si vous n'êtes pas sûr de vos dimensions, vous pouvez toujours utiliser l'outil de mesure de fusion 360 et sélectionner vos côtés pour en ressortir une distance entre deux côtés. Je vais maintenant ajouter une petite touche de finition au médaillon, en y ajoutant un chanfrein sur la partie haute de l'objet uniquement. On peut également le faire sur la partie basse mais personnellement je trouve que ça chargerait trop la partie basse qui contient déjà le texte, après c'est une question de goût et d'esthétisme. Voilà notre forme est maintenant terminée, on va pouvoir préparer notre modèle à l'impression 3D. Pour l'exporter en fichier STL, cliquez sur Make dans la barre d'outils et sélectionnez votre objet. Nous revoilà sur Cura avec notre petite pièce qu'on vient de designer avec le logo Enable intégré dessus. Ce qui est important, c'est de toujours passer en vue par couche afin de vérifier le processus d'impression, le taux de etc, etc. Ce que je souhaite faire ici, c'est d'imprimer ce logo en deux couleurs différentes. Avoir le fond du badge d'une couleur et les couches supérieures d'une autre couleur. Pour ce faire, il existe deux méthodes. La première est d'intégrer le code M600 directement dans votre fichier G-Code au layer correspondant à votre hauteur de couche où vous voulez changer le filament. Cela correspond à une pause pendant votre impression qui vous permettra justement de changer le filament. La seconde méthode est d'utiliser l'extension de post-traitement intégrée à Cura. En sélectionnant l'option Pause at 8, un script placera automatiquement le M600 à la hauteur de couche voulue. Ici, il faudra spécifier à quelle hauteur de la pièce on va changer de filament. Ne faites pas la même erreur que moi. N'oubliez pas de spécifier les températures de standby et de reprise d'impression. La température standby doit être suffisamment élevée pour pouvoir retirer votre filament et ajouter le nouveau. Et la température de reprise d'impression, Resume Temperature, doit être la température de chauffe de votre nouveau filament. Ici, j'imprime à hauteur de couche de 0,1 mm et je veux changer la couleur à la 20ème couche. 20 x 0,1 mm égale 2 mm le changement de filament s'effectuera à une hauteur de 2 mm. Comme vous pouvez le remarquer, toutes les lettres seront imprimées, car l'épaisseur est supérieure à 0.4 mm. On pourra également jouer sur la largeur des bordures si on a une buse plus fine. C'est également le cas pour les fils de la prothèse. Notre pièce est maintenant prête à l'impression, c'est l'heure du time lapse. Donc voilà, j'espère que le tuto a été assez clair, que j'ai été assez clair dans mes propos et dans mes explications. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poster directement en commentaire. Et puis bah, continue à rester informé et puis reste connecté sur mentech.fr. Allez, ciao les makers